Non, bah, je veux dire, quand je, mets des points, alors, quand je mets des points, ça veut dire que je sépare sur 8 bits. Quand je mets des deux points, je sépare sur 16 bits. Donc si je mets, par exemple, 2002, 128.14.15.16/slash 48, donc ça veut dire que ici j'ai 16 bits, 16 bits ici, 16 bits ici. Ouais, ça. Donc je pourrais noter ça en hexadécimal sur cette bits. Ah, oh, 7 bits ici, là, d'accord. Ouais. Là, je note en décimal ouais, sur 8 bits, ouais. mais je pourrais aussi avoir, euh, si j'avais un convertisseur, je le ferais, euh, l'équivalent en hexadécimal de, de ça et euh, le noter. Donc ça, c'est équivalent. Le seul intérêt d'avoir ça, c'est que ça attire l'œil pour, euh, pour voir qu'il s'agit d'une adresse IPv4. Alors un point j'ai oublié de, de préciser, c'est par exemple, dans certains cas, si je fais du web, je peux faire http, slash, slash, et puis je mets une adresse, 2001, 2.2.10, Qu'est-ce que ça veut dire Donc là, j'ai une ambiguïté parce que par exemple sur un site web, je peux mettre euh, www, voilà www.telecom-bretagne.eu.80 mm -hmm. mm -hmm. ou, mm -hmm. mm -hmm. ou 88. Mm -hmm. mettons. Mm -hmm. Si je mets ça, il mm n'y -hmm. a pas d'ambiguïté. On voit que le 88 c'est le numéro de port. Mm -hmm. Ici, comme j'ai mis un 2.2 point, bah, je ne connais pas la longueur du 2.2 point. Et soit l'adresse, c'est ça, soit l'adresse, c'est simplement 2001 jusqu'à 10, et le 2.80 devrait servir pour indiquer le numéro de port que je vais utiliser. Alors, pour désambiguer ce genre de choses, on a la possibilité de mettre l'adresse entre crochets. Voilà. Donc, de cette manière-là, le browser sait où se trouve l'adresse IPv6, et voit qu'après, il s'agit du numéro de port. Si par contre mon adresse se terminait par 2.10, 2.80, eh bien je mettrai comme ça. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Ça a juste un défaut, c'est que quand vous tapez des commandes shell, ben ce crochet-là est interprété par le shell. Donc bon là dans une URL ça marche, mais quand vous faites un SSH ou quelque chose où vous devez préciser, eh bien vous devez rajouter des cotes en plus pour éviter que le shell soit interprété. Voilà, enfin c'est ou euh, des backslashes, Donc ça devient un peu plus euh, délicat à gérer. C'est un peu la critique Oui, mais. Ah, fait, mais je veux dire, si, sinon, je serais obligé de taper, quand je tape par exemple, le préfixe de Télécom Bretagne, je devrais taper 21607301 2.0, 2.0, 2.0, 2.0. Donc c'est fatigant. Déjà, quand je vous ai mis des adresses IPv4 ici au tableau, n'irai même pas rajouter le point, 0, point, 0, point 0. Donc, j'aurais dû faire, euh, normalement, mais comme je disais, un ingénieur euh, réseau, c'est feignant et donc, euh, ça ne va pas taper de, de tout. Donc, naturellement, l'humain va aller vers une notation comprimée. Après, normalement, il n'y a que l'ingénieur système qui manipule les adresses IPv6. L'être euh, humain normal ne verra pas, et il aura toujours un recours au DNS. Donc, ce qui fait que, on peut aller sur un public averti pour, pour ce genre de choses. En plus, autre avantage, c'est quand on met des adresses avec des identifiants interfaces compactes. Donc là, si je veux un serveur, il y a 2.2.1. C'est quand même nettement plus agréable à taper que si, si je mets tous les zéros, bah je vais me tromper, je vais en mettre un de plus, un de moins. Et, et donc, ça, ça a son pour et son contre. Mais je pense par défaut, de toute façon, l'humain ira vers les notations les plus courtes. Ah, je vais. Donc, on va maintenant attaquer une grosse partie du, du cours avec une grosse nouveauté par rapport à ce qu'on a en IPv4. Alors, ce n'est pas complètement nouveau, mais c'est une refonte de ce que l'on avait vu en, en IPv4, en le rendant un peu plus clair, et puis ajout donc de cette fonctionnalité de, de configuration automatique. Donc ce, ce protocole est connu sous le nom de Neighbor Discovery, et vous l'avez, si vous vous rappelez hier, on avait vu la table des paquets ICMP, enfin des messages ICMP, et donc Neighbor Discovery est implémenté au-dessus d'ICMP v6. Donc on a cinq messages ICMP qui sont définis pour euh, Neighbor Discovery. Alors, le but, c'est que la machine puisse s'insérer correctement dans son environnement. -à -dire son environnement immédiat, c'est-à-dire pouvoir discuter avec ses voisins et discuter avec le, euh, les routeurs qui sont sur son lien. D'où le nom Neighbor. Neighbor, c'est donc euh, tous ceux que je peux joindre en utilisant la, mon interface euh, donc Ethernet, mon interface Wi-Fi ou autre. Alors, on va reprendre des fonctions qu'on avait en, en IPv4. Par exemple, pouvoir faire la correspondance entre l'adresse physique et l'adresse logique, si je reprends le, la définition d'ARP, c'est-à-dire l'adresse MAC, en gros, et l'adresse IP. Donc, on va retravailler RP, parce que RP souffre de plusieurs contraintes, et la plus forte, c'est qu'il utilise un mécanisme de diffusion. Donc tout se fait en envoyant des trames en diffusion sur le réseau, et ça c'est coûteux, surtout si on a un très grand réseau. Donc on va essayer de, de simplifier ça, d'utiliser le multicast. Hein. Vous vous rappelez hier, on a vu la construction d'adresses multicast sollicitées, hein. c'était un algorithme un peu bizarroïde, et eh bien, on l'utilisera dans, dans ce cas-là. Alors, l'autre chose aussi, c'est d'éviter d'avoir un protocole à traîner à côté d'IP. Quand vous regardez ARP, vous voyez les trames qui s'appellent sur un réseau, IPv4 a le numéro 800 au niveau du type, et ARP a le numéro 806. Donc, en fait, c'est deux protocoles de niveau 3 qu'on doit faire fonctionner sur un réseau quand on veut faire fonctionner un réseau IPv4. En IPv6, on va l'intégrer au-dessus d'IPv6, donc ça sera avec ICMP, donc on n'aura qu'une seule couche réseau. Bon, pas grand-chose de nouveau ici, mais on, on verra le, le fonctionnement plus en détail. Ensuite, alors, la nouveauté, la nouveauté, c'est l'autoconfiguration. Chose qu'on était absolument incapable de faire en IPv4, parce qu'on a un espace d'adressage très limité. Donc il me faut quelqu'un d'intelligent qui dise 1, 2, 3, 4, 5 pour numéroter les machines. Parce qu'on a vraiment peu, peu d'espace. En V6, on va avoir beaucoup d'espace, donc on va utiliser donc des, les mécanismes qu'on a commencé à voir hein. trouver des identifiants d'interface en fonction de l'adresse MAC, ou aléatoire, ou autre, pour faire que quand je branche une machine sur un réseau IPv6, elle puisse se configurer automatiquement et rentrer dans le réseau. C'est ce qu'on appelle aussi la configuration sans état. Donc vous le verrez aussi sous le nom de Stateless Address Auto Configuration, donc Slack, qui va donc vous dire que votre machine arrive, vous n'allez pas interroger un serveur centralisé comme DHCP pour vous insérer dans le réseau. Donc ça, c'est un des points philosophiques d'IPv6. On peut avoir des discussions pendant des semaines et des semaines en disant est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais. Certaines personnes préfèrent toujours avoir une gestion centralisée des, des adresses et on aura la possibilité en utilisant des DHCPv6. Mais en pratique, on s'aperçoit que on va plutôt vers cette autoconfiguration sans état où les machines construisent automatiquement leur adresse. Ce qui n'est pas actuellement la panacée, mais on pourra en discuter un peu par la suite. On, peut avoir, on voit des pistes pour rendre cette gestion de plus en plus simple et sans erreur. Alors, cette configuration n'intéresse que les paramètres de niveau 3, c'est-à-dire votre adresse IPv6, donc construire votre adresse IPv6, donc votre adresse globale, celle qui commence par 2000-3, trouver un routeur par défaut, déterminer le MTU, donc la taille des paquets que vous allez utiliser sur le lien, et la valeur par défaut du hop limit que vous allez mettre dans vos paquets. Il y a, il y a un paramètre optionnel qui commence à se répandre, c'est aussi donner l'adresse la du DNS. Parce que normalement, dans les premiers modèles, vous deviez récupérer l'adresse du DNS via DHCP. Alors pareil, on peut discuter pour savoir quelle est la meilleure solution. Je vous les présenterai et après, vous, vous pourrez vous donner vos, vos points de vue. Alors, ce truc-là ne marche que pour les équipements qui sont des hosts, donc un PC, une machine que vous avez connectée. Si vous êtes un routeur, vous devez configurer manuellement vos interfaces. Alors, ça pose des problèmes des fois. Alors justement, on parlait des... On a des... Si on a des boîtes ADSL ou VDSL qui vont... Ce sont des routeurs qui vont se connecter. Ben, des fois, on voudrait qu'ils se configurent automatiquement parce qu'on ne va pas demander au client de rentrer les paramètres de cet équipement. Donc dans ce cas-là, on peut jouer sur les mots et dire que quand l'équipement démarre, c'est un host, et après, il passe en routeur, une fois qu'il est configuré. Et donc, comme ça, on peut, euh, on peut dire qu'il s'autoconfigure en disant que de toute façon, le routeur, lui, doit être configuré manuellement, mais on l'a configuré avant, quand il était en fonction de host. Donc là, il y a un peu, euh, on peut y arriver, mais on joue un peu sur les mots. Euh, euh, et comme je disais, en V4, on a des adresses trop petites, et donc l'autoconfiguration n'est pas possible. Donc on doit toujours avoir un recours, si on veut le faire, à un serveur DHCP centralisé. On reviendra aussi dans la partie débat sur le fait qu'en fait le serveur DHCP c'est une gestion de la pénurie. Parce qu'on a peu d'équipements, on a beaucoup d'équipements et peu d'adresses. Donc on doit avoir quelque chose qui distribue les adresses. En IPv6 c'est le contraire, on a beaucoup d'adresses et relativement peu d'équipements par rapport aux adresses. Donc on a pu. le serveur DHCP, ne devrait plus être. Ensuite, on a une fonction qui existait en IPv4, qui n'est pas implémentée partout. En Linux, vous ne l'avez pas, mais en Windows, en Mac, en BSD, vous l'avez. C'est ce qu'on appelle en IPv4 le Gratitude ARP. C'est-à-dire que quand vous configurez une adresse sur votre interface, vous envoyez un message ARP sur le réseau, en demandant qui a mon adresse et vous attendez aucune réponse si vous avez une réponse c'est quelqu'un à votre adresse et a répondu donc ça veut dire que quelqu'un d'autre a la même adresse que vous sur le réseau donc ça ça ça existe en ipv4 c'est un autre avantage aussi en, puisque vous faites un arp vous envoyez un message en diffusion et tous les switches sont au courant de votre adresse mac et euh, au niveau des tables ARP, on peut les remettre à jour si vous avez changé euh, votre adresse MAC. Donc ça, c'est deux, deux, deux intérêts aussi. Alors, en, IPv4, on va, en IPv6, 4 en ipv on va le systématiser. En IPv4, c'est juste un message qui vous embête sur l'écran. Par exemple, en Windows, vous avez un message en disant « Ah, ben, il y a quelqu'un d'autre qui a votre adresse IP. » Mais ça ne vous empêche pas de continuer à travailler. En IPv6, si quelqu'un d'autre a la même adresse IPv6 que vous, eh bien, vous n'entrez pas sur le réseau. Donc, c'est euh, bloquant de retrouver quelqu'un qui a la même adresse que soi sur le réseau. Alors, c'est une raison aussi pour laquelle on a la, la notion d'adresse Anycast. Vous vous rappelez, la notion d'adresse Anycast, je vous l'avais dit, on attribue la même adresse à plusieurs machines. Donc, si on faisait un DAD, on ne pourrait jamais attribuer d'adresse Anycast. Donc en fait, l'Henicast, si on regarde au niveau de l'implémentation dans une machine, c'est simplement désactiver la détection d'adresse. Et donc quand vous configurez l'adresse et vous mettez Henicast au niveau de votre configuration, eh bien il n'y aura pas de date qui s'effectuera et donc vous pouvez le mettre à plusieurs endroits. En plus, alors une nouveauté qu'on n'a pas au niveau d'IPv4, c'est qu'on va tester, donc, quand on fait de l'ARP, vous avez un cache dans lequel vous gardez les mappings entre les adresses MAC et les adresses IP. Quand on est en neighbor discovery, on va également avoir un cache dans lequel on va maintenir les correspondances entre les adresses MAC et les adresses IPv6. Alors, ce que l'on va faire maintenant avec ce cache, c'est vérifier périodiquement si la machine qu'on a dans le cache est toujours correcte ou pas. Donc, si elle a disparu ou pas, du réseau. Si elle a disparu, on l'enlève du cache. Si elle est toujours là, on la garde. L'intérêt de, de ce genre de choses, c'est surtout pour le routeur. C'est-à-dire, vous envoyez des paquets euh, vers votre route par défaut, et votre routeur par défaut a disparu. Ben, vous, en, vous pouvez ne pas vous en rendre compte, parce que... Euh, il va falloir attendre les messages de routage, ou l'absence de messages de routage pendant une minute ou deux, avant de se dire que bah, ce routeur, routeur a disparu. Ou même, si vous faites une configuration par des statiques de votre machine, eh bien, vous allez le mettre vers cet équipement, parce qu'on vous l'a donné au début, et après vous n'allez plus le changer. Et si ce routeur disparaît, eh bien, la configuration de votre machine ne marche plus. Donc, Ici, on va avoir ce mécanisme-là qui va vérifier de temps en temps que le routeur est toujours présent. Si le routeur n'est plus présent, à ce moment-là, on peut en choisir un autre pour envoyer les paquets. Donc ça, ça c'est de la sophistication de ce qu'on faisait déjà en IPv4, hein, si on oublie la partie autoconfiguration. Par contre, on a aussi une autre fonctionnalité qu'on n'avait pas en IPv4, c'est que l'on peut travailler sur des réseaux NBMA. Vous savez ce qu'est un réseau NBMA Alors, un réseau NBMA, c'est un réseau non-broadcast multiple access. Alors, qu'est-ce que ça veut dire non-broadcast multiple access Ça veut dire que vous pouvez joindre tout le monde, multiple access, mais une seule personne à la fois. Donc par exemple, le réseau téléphonique est un réseau NBMA. Je peux téléphoner, j'ai un numéro de téléphone, j'appelle quelqu'un. Mais je n'ai pas de numéro de téléphone qui fait sonner tous les téléphones de la France entière. Ça, c'est le contraire d'un réseau à diffusion comme un réseau Ethernet. Ethernet, je peux envoyer à toutes mes machines ou à un groupe de machines le même message. Dans un réseau NBMA, donc ça peut être soit un réseau qui est... Euh, Constitué de liens euh, de liaison spécialisés, donc euh, et vous n'avez pas de broadcast, vous pouvez juste envoyer en point à point vers un destinataire. Ou par exemple, on peut le voir aussi, ça peut servir dans des euh, cas qui ressemblent aux architectures GSM où on a un maître qui gère les communications, donc on n'a pas la possibilité de diffuser vers tout le monde. Donc, ça c'est une. Euh, une possibilité, alors c'est ce qu'on appellera au niveau d'IPv6 des réseaux off-link donc dans lequel eh bien on n'a pas la possibilité de parler directement avec ses voisins mais on peut parler qu'avec un équipement central qui est soit, qui est, par exemple le routeur euh, qui m'a donné la configuration et c'est au routeur après de se débrouiller pour parler avec le vrai voisin donc ça c'est une, une nouveauté qui est euh, de plus en plus utile par exemple je Parler un peu des réseaux de capteurs, on reviendra un peu sur ce genre de, de réseau, et eh bien, euh, on va utiliser des mécanismes de MBMA pour éviter le, le multiplication. Alors, comme on l'avait vu dans les slides précédents, bah, IPV a, Neighbor Discovery bah, se base sur cinq messages ICMP. Donc, vous avez un message qui va être émis par un nœud vers les routeurs, ce qu'on appelle un router solicitation, vous avez la réponse du routeur, routeur advertisement. Vous avez un équipement qui peut envoyer vers un de ses voisins, n'importe lequel, donc ce qu'on appelle une advance sollicitation. Ce voisin peut répondre, c'est un routeur advertisement. Et après, on a un message qui s'appelle redirect, et qui permet, comme l'ICMP redirect que vous avez en IPv4, de modifier la table de routage d'un équipement, si on s'aperçoit que le routage n'est pas optimal. Donc on va regarder ça plus en détail. Et on va voir donc comment un, un équipement démarre. Donc demain, lors des TP, eh bien on pourra vous pourrez revoir ça en, en détail et, et analyser les, les trames qui circulent. Donc ici, on a un routeur et un équipement connecté par un réseau Ethernet. Et on va regarder donc ce que l'on doit faire pour que cette machine, ici, puisse dialoguer. Alors, au début, comme on l'a dit, à T0, le routeur doit être configuré. Si vous n'avez pas configuré votre routeur, ça ne marchera pas. Donc, vous avez votre routeur qui a, par défaut, une adresse lien local, et vous lui avez attribué une adresse globale, qui peut être un préfixe. Donc, à chaque fois que j'utiliserai un préfixe, j'utiliserai une lettre grecque et un identifiant d'interface que vous allez lui donner et qui peut être dérivé de, de son adresse MAC. Ensuite, vous allez dire à votre routeur, tu peux faire du neighbor discovery, ce n'est pas par défaut, il faut lui indiquer en plus qu'il qu va pouvoir répondre aux sollicitations des, des équipements. Donc maintenant que notre architecture est prête, eh bien, on va brancher un équipement sur le réseau. Donc, première étape, l'équipement, euh, là en bleu, va construire une adresse lien locale. Construction d'une adresse lien locale, c'est facile, on l'a vu hier. On prend FE80 et puis d'autre côté, on prend 64 bits que l'on va considérer comme unique. Alors ces 64 bits peuvent être dérivés de l'adresse MAC de l'interface ou tirés au hasard ou comme Microsoft fait, un hash de l'adresse MAC et... Euh, d'autres paramètres. Donc, une fois qu'on a ça, ben la question est est-ce que mon adresse lien locale est unique sur le réseau Ça, je ne sais pas. Il y a de grandes chances qu'elle soit unique, mais euh, ce n'est peut-être pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire eh bien, On va envoyer un message dans ce qu'on appelle un DAD, Duplicate Address Detection, dans lequel on va poser la question Qui a mon adresse Et j'espère ne pas avoir de réponse. Alors, le format du DAD est assez particulier. Donc, ici, on a comme adresse Alors, on a l'adresse source du paquet qui va être 0. Quand vous regarderez le paquet ICMP, vous verrez qu'au niveau de l'adresse source, vous avez les 128 bits à 0. Et au niveau de l'adresse destination, eh bien on va utiliser le groupe multicast sollicité dérivé de l'adresse ici. Donc, je vous rappelle l'algorithme qu'on a vu hier. Je prends les donc j'ai mon interface ID ID1. Je prends les trois, premiers, les trois derniers octets de ID1. Et je les rajoute à FF. Donc et ensuite j'ai FF0 FF021. De point de point, FF et ici les trois derniers octets de l'adresse id1. Donc je construis un groupe. J'envoie cette requête sur le groupe multicast correspondant. Et le message ICMP que je vais utiliser, c'est Neighbor Solicitation. Donc, je pose une question à tous les équipements sur mon lien. Qui a l'adresse lien local que je viens de construire Alors, je ne peux pas être sûr tout de suite. Donc, j'attends une ou deux secondes. Je ne peux pas être sûr si je reçois rien, qu'il n'y ait vraiment personne qui a mon adresse, parce que mon paquet a pu être perdu. On est sur un réseau d'Atagram, donc il se pourrait qu'on ait une interface saturée quelque part, un switch saturé, et il perd un paquet. Donc je vais le faire deux, trois fois, pour être sûr que personne ne l'a. Et si au bout de deux, trois fois, je n'ai aucune réponse, donc un message du genre « Neighbor Advertisement », et bien à ce moment-là, je sais que je suis le seul à avoir cette adresse unique sur le réseau, et donc je vais pouvoir utiliser cette adresse lien locale sans aucun problème sur le réseau. Donc maintenant que j'ai fait ça, deuxième étape, j'ai une identité, donc une adresse source, j'envoie sur le groupe multicast des routeurs, un routeur sollicitation, pour récupérer des paramètres concernant le réseau. Donc ça c'est euh, intéressant, vous voyez ça c'est quand même des, des choses un peu nouvelles sur IPv6, c'est que là je peux avoir une identité sur le réseau et discuter, commencer à discuter avec les équipements autour de moi. Si vous connaissez des HCP V4, eh bien, vous, vous utilisez toujours une adresse 00 et vous mettez une espèce de valeur au hasard dans euh, votre requête pour ensuite pouvoir matcher avec la réponse quand vous aurez une réponse, parce que vous n'avez pas vraiment d'identité. Là, vous avez une identité, donc ça va simplifier pas mal les choses. Donc les routeurs répondent. Donc là, le routeur répond en point à point. Donc va m'envoyer, donc utilise son adresse lien local pour me répondre et m'envoie vers mon adresse l'information. Donc ici, on a un routeur advertisement. Dans le routeur advertisement, on va avoir plusieurs paramètres. Le préfixe utilisé sur le réseau, le fait que je dois ou pas utiliser DHCP pour configurer mon adresse ou pas. C'est-à-dire qu'on pourrait dire je ne veux pas, je suis un administrateur système qui refuse que les machines sur mon réseau s'autoconfigurent, mais j'impose de passer par un serveur DHCP. Donc là, vous l'indiquez au niveau d'une. Euh, du routeur en disant bah, tu devras faire une requête DHCP pour avoir ton adresse, ne la construis surtout pas à partir du préfixe. Ensuite, je donne le MTU, donc le MTU c'est la taille des paquets que je vais pouvoir utiliser sur le lien. Alors, si on sait par exemple qu'on a un tunnel par derrière et on va réduire à 1480, et eh bien ça peut être intéressant d'annoncer ce MTU de 1480 parce que, comme ça, vous évitez de passer par un processus de fragmentation à chaque fois que vous allez sortir du réseau. Donc, vous pouvez descendre sur le mécanisme, ce, ce, ce, cette valeur, vous donnez la valeur du hop limit, et ensuite, vous avez un bit qui va vous indiquer si on ne doit pas utiliser le serveur DHCP pour récupérer des paramètres statiques, comme, par exemple, le serveur DNS, de votre réseau. Alors là, on, on commence à voir qu'en fait, on a deux types de DHCP, donc c'est toujours sous le même nom DHCPv6, mais vous avez un DHCPv6 qui va s'intéresser en gros à des paramètres dynamiques, comme les adresses qu'on qu va m'attribuer, et un autre qui va me donner des paramètres statiques. Donc paramètres statiques, c'est-à-dire que c'est les, les mêmes pour tout le monde, le serveur DNS. Par contre, l'adresse, évidemment, elle sera différente pour, pour chaque demande. Donc, une fois qu'on a ça, bah, on a le préfixe, ici. Bah, Qu'est-ce que je peux faire Eh bien, je peux construire mon adresse globale. Comment je fais bah, Je prends le préfixe qui m'a été donné, je prends mon identifiant d'interface et je construis mon adresse. Alors là, même question, est-ce que mon adresse globale va être unique a priori, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir parce que euh, si on ne l'avait pas au niveau de l'union locale, je ne pense pas qu'on l'ait au niveau du, du global. Mais on va être prudent et on va refaire la même chose, c'est-à-dire envoyer un DAD toujours à l'adresse 0, toujours au groupe sollicité. Envoyer, c'est le même groupe sollicité si on a utilisé le même identifiant interface puisqu'il n'y a que les trois derniers octets qui déterminent le groupe multicast sollicité. Et là, je renvoie donc à un neighbor solicitation pour demander à mes voisins « Est-ce que vous avez mon adresse globale ?» Normalement, pas de réponse. Et à ce moment-là, donc j'ai une adresse globale. Qu'est-ce que je fais maintenant ben, Je prends le routeur qui m'a répondu, comme le routeur par défaut. Et donc, je peux envoyer du trafic sur Internet. Donc ici, j'ai configuré mon adresse globale configurer mon routeur par défaut, et donc je peux communiquer au niveau 3 avec l'ensemble du monde. Donc ça, c'est euh, l'intérêt de ce, ce genre de, de mécanisme. Alors, le problème, alors il y a quelques problèmes, hein, c'est pas... Je veux dire, ça marche bien, mais on, on a des, des cas où on voudrait optimiser le fonctionnement. Alors, le premier cas, c'est au niveau de la mobilité. Donc là, en gros, dans cette salle, quand on va faire les TP, ça ne va pas poser de problème. Parce qu'au moment du boot de la station, on va perdre à peu près 6 secondes pour vérifier que mon adresse est bonne. Donc, euh, on démarrage une machine, 6 secondes, ce n'est pas la mort. Par contre, quand on est dans des situations de mobilité, par exemple, j'arrête... Je suis un, un équipement mobile, je fais de la voix sur IP, j'arrive sur un nouveau réseau et je veux me configurer donc sur euh, ce réseau récupérer une adresse. Donc je dois faire tout ce mécanisme et je perds énormément de temps avec mes DAD. J'envoie un message euh, donc mes border station, j'attends une seconde, je le renvoie une deuxième fois, etc. Donc, donc ça, ça va prendre du temps pour un résultat qui est à 99,9999% du temps positif. Parce que je me base sur mon adresse MAC, mon adresse MAC étant unique, ben mon identifiant d'interface est unique, et si je prends un nombre aléatoire, le risque de collision est très très très très faible. Donc c'est un peu gênant de, de faire ça. Alors, vous avez des optimisations qu'on va surtout utiliser dans la mobilité qui consistent à dire que l'adresse est valable dès que je la crée. J'envoie un Neighbor Solicitation pour vérifier qu'elle est unique, mais je l'utilise au même moment. Et c'est si j'obtiens une réponse que je vais arrêter d'utiliser. Donc, c'est ce qu'on appelle l'optimistic done. Et donc, ça, ça va être intéressant pour rentrer plus vite dans le réseau. Et donc c'est surtout dans des cas de mobilité que l'on va avoir ce genre de choses. Alors il y a encore des, des cas plus drastiques. Hein, dans les nouvelles architectures donc de réseau de capteurs, on supprime le DAD. Parce que le DAD c'est du multicast, ça envoie à tout le monde. Donc ça prend beaucoup d'énergie pour faire, hein, si on regarde sur un réseau de capteurs. Et donc on considère sur un réseau de capteurs que si on construit son adresse à partir de son identifiant d'interface, eh bien, il n'y a pas de problème. Et donc, dans ce cas-là, on va supprimer la fonction de date. Bon, mais c'est quelque chose de, de très récent. Dans tout ce qu'on va voir euh, au niveau TP, au niveau machine que l'on va mettre sur le réseau, vous resterez avec un, un date euh, voilà. Alors, l'autre mécanisme important, enfin, si vous avez des questions, peut, ou des remarques, des craintes, des... Des espoirs. Ou des déceptions. Vous pouvez le dire. Donc, on discutera un peu de, de ça par, par la suite. Donc, l'autre mécanisme important, c'est le PAF MTU. Donc, la découverte du, du PAF MTU. Donc, découverte de la taille maximum que l'on peut utiliser tout le long d'un chemin. Donc, comment on fait eh bien, on envoie un message, par exemple ici il est trop grand parce que ici le, le lien après a un MTU plus petit. Donc on envoie un message ICMP, et ici donc on envoie donc, la valeur euh, que l'on espère, et ensuite on met à la bonne taille. Alors comme je disais hier, ce qui est très important, c'est que ce message ICMP arrive à la station. Si vous mettez des firewalls, parce que le routeur n'est pas forcément le routeur juste à côté, ça peut être un routeur qui se trouve quelque part sur l'internet. Donc si vous filtrez ces messages, eh bien, vous vous retrouvez avec quelque chose qui va bloquer votre trafic. Vous allez me dire, bah, c'est une attaque, il suffit d'envoyer un PAF MTU à la valeur 0, ou à la valeur 1, et j'envoie qu'un octet à chaque paquet. Alors, vous êtes protégé puisque IPv6 impose que le réseau soit capable de transporter des paquets d'une longueur de 1280. Donc vous ne pourrez jamais avoir ici une valeur inférieure à 1280. Donc si un hacker vous attaque en disant, bah sur ce chemin-là, c'est pas 1500, c'est 1280, bah vous avez une légère dégradation des performances, mais elle n'est pas si catastrophique que ça. Donc, ce n'est pas non plus une, un, un gros problème. En plus, le message que vous avez émis doit être doit être contenu dans le message ICMP. Donc, vous avez des moyens de vérifier l'adresse du destinataire, etc. Donc, à part ça, bon, si on revient en critique à Neighbor Discovery, dans Neighbor Discovery, donc, euh, on a vu, on était niveau 3, tous les paramètres de niveau 3, mais on n'avait pas le serveur DHCP, le serveur DNS. Donc, j'imposais à tous mes utilisateurs de n'utiliser que des adresses IPv6 pour communiquer avec le reste du monde. C'est un peu gênant, parce que la majorité des utilisateurs préfèrent utiliser des noms plutôt que les jolies adresses IPv6 que, que l'on a. Donc, il faut quand même configurer le DNS. Donc, technique... De base, c'est de mettre le, euh, le, bit à 1 pour, le bit M à 1 pour dire je vais faire, après mon, mon e-board euh, discovery, après ma configuration automatique des adresses, je vais interroger le, DNS pour, euh, le DHCP pardon, pour avoir l'adresse du DNS. Alors ça veut dire que vous devez avoir plus de trafic, ça prend un peu plus de temps pour entrer dans le réseau parce que vous avez un échange supplémentaire et de vous devez avoir un process supplémentaire qui tourne sur votre réseau. Donc, certaines personnes proposent plutôt de rajouter dans la réponse Router advertisement, de rajouter une option dans laquelle on mettra l'adresse du résolveur DNS. Donc, de cette manière-là, dans l'échange de base de configuration, vous aurez ce genre d'information et vous pourrez donc après Neighbor Discovery, vous configurez, être apte à utiliser des noms de domaine plutôt que des adresses IP pour communiquer. Alors moi, je n'aime pas trop. Enfin, c'est quelque chose qui est déployé, hein, sous Linux, vous pouvez le, le mettre en place. Sauf que, bon, c'est bien, dans certaines situations, c'est intéressant. Par contre, ça veut dire que vous devez configurer votre serveur DNS au niveau du routeur. Donc, ce sont des informations que vous devez dispersé sur tous les routeurs que vous avez sur votre réseau. Tandis qu'en utilisant DHCP, vous pouvez centraliser cette information sur un équipement. Donc si vous voulez changer de serveur DNS, il suffit de changer l'information à un endroit, tandis que là, vous devez la changer sur l'ensemble des routeurs. Donc maintenant, c'est à vous de voir ce qui est le plus intéressant, Bon, cette euh, solution est marquée expérimentale, mais est de plus en plus déployée. C'est pour ça qu'on en parle. Donc, vous pouvez faire l'un ou l'autre. C'est à vous de voir. Alors, si on regarde euh, la configuration d'un routeur, au point d'IPV6, donc c'est des choses que vous verrez demain en, en TP. Donc ici, on va configurer l'interface qui correspond donc au au VLAN 5 de, de votre routeur. Donc qu'est-ce que l'on a On a la configuration de l'adresse IP classique à la Cisco avec des vrais netmasks. Donc c'est un, un peu long à taper. En IPv6, qu'est-ce que l'on peut faire bah, on tape IPv6 adresse, on donne le préfixe. Et puis après, par exemple, on peut mettre E864. Donc E864, ça à dire au routeur Cisco, tu prends l'interface euh, l'adresse MAC de ton interface et tu la transformes en e 64 ou Interface ID, et à ce moment-là, tu l'utilises pour compléter les 64 derniers bits, et donc mettre ton adresse. Donc ça, c'est une solution où on pourrait mettre, par exemple, 64, si vous voulez manuellement fixer l'adresse. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez, avoir des adresses de routeurs fixes, ou avoir des adresses de routeurs euh, généré automatiquement. A priori, c'est, comme je disais hier, c'est plus intéressant d'avoir des adresses fixes parce que c'est plus simple à gérer au niveau du, du réseau. Alors ensuite, chose importante, on doit activer IPv6. Ça ne suffit pas d'avoir mis l'adresse IPv6, il faut l'activer. Et ensuite, il faut donner les paramètres d'autoconfiguration. Donc, donc dire ici qu'on va lancer un neighbor discovery, et un point sur lequel je n'ai pas insisté tout à l'heure, on a vu que les routeurs advertisement étaient émis en réponse à des routeurs sollicitation mais on a aussi une émission périodique de messages routeurs advertisement. Donc ça c'est important, par exemple, vous voulez changer de préfixe, vous voulez changer de préfixe sur un réseau, donc vous pouvez... Comme ça, informer, tout, là, toutes les 10 secondes, vous renvoyez vos paramètres aux machines. Et vous pouvez informer, par exemple, qu'un préfixe deviendrait précieux. Et Donc, de cette manière-là, les machines vont l'abandonner. Donc, vous réduisez les valeurs de durée de vie dans les avertissements. Donc, ça va être pris en compte par les machines. Et vous insérez un nouveau préfixe. Donc, euh, on a ce, ce genre de possibilité. Alors, on le voit ici, après dans lequel on donne tous les paramètres. Alors, il y en a un peu trop. Hein, dans les nouvelles configurations de Cisco, on n'est pas obligé de mettre toutes ces valeurs. Mais là, on a laissé toutes les valeurs par, euh, par défaut. Donc, on dit ici que l'on va annoncer le préfixe. On réindique le préfixe, vous voyez. Donc, on est obligé de le mettre deux fois. Ici, on a la durée de vie de, de l'adresse, la période pendant laquelle elle est vraiment active. Après, elle sera dépréciée. Le fait qu'on est on-link, donc on-link veut dire que l'on parle, on peut parler avec ses voisins. Si vous étiez off-link, vous ne pourriez parler qu'avec le routeur. Vous n'auriez pas la possibilité de parler avec les autres machines qui ont le même préfixe que vous. Et autoconfiguration, ça veut dire qu'on autorise les machines à concaténer le préfixe que j'annonce et leur identifiant interface pour créer leur appareil. Donc, l'avantage d'IPv6 par rapport à IPv4, c'est qu'on va reporter la configuration du réseau des machines vers le routeur. Vous n'administrez plus les machines, vous administrez vos routeurs. Alors, on va regarder encore deux, deux trois trucs et puis après, on va discuter sur, sur l'intérêt de ce mécanisme. Donc, après, donc, euh, si on reprend le, le mécanisme de Bootstrap, on a vu qu'on démarre, on récupère son adresse, mais des fois on a besoin d'autres paramètres. Alors par exemple, le serveur DNS, les serveurs SIP euh, dans le réseau, les, euh, les serveurs NTP, etc. Donc dans ce cas-là, on utilise un nouveau protocole qui s'appelle DHCPv6. Donc ce n'est pas le même DHCP qu'en V4. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on fait ben On a une adresse, bien euh, locale. Donc on va envoyer une demande d'information en utilisant le groupe multicast qui a été défini par DHCP. Donc FF02.1.2.2. On envoie la, la requête sur le réseau et on va arriver donc sur un équipement, généralement le routeur, qui va servir de relais DHCP. Et ce relais va pour réencapsuler la requête vers le serveur qui se trouve quelque part sur le réseau. Donc deux possibilités, soit vous mettez une adresse multicast, donc avec ici une portée vous voyez, de 5, c'est-à-dire dans mon domaine, pour aller chercher l'information sur un serveur DHCP n'importe où il se trouve. Donc là, ça veut dire qu'on a un multicast qui peut traverser les routeurs. Ou on peut aussi mettre aussi directement l'adresse IPv6 du serveur et la coder en dur dans, dans le routeur. Et donc cette requête va encapsuler la requête qui avait été initialement émise sur le lien. On a une réponse avec les paramètres et on renvoie ces paramètres sur le réseau. Et donc de cette manière-là, on a la fin de la configuration de notre machine pour tous les paramètres statiques, génériques, à mon à mon demain alors bon je vais pas rentrer dans, dans les détails hein, des, des paquets je vous ai surtout mis ces informations pour euh, avoir des bases hein, si vous voulez regarder des paquets etc mais c'est pas on va pas passer euh, le temps à, à regarder ça donc router il euh, y, y a rien à dire le seul truc c'est qu'on va mettre ici vous voyez des options on va mettre donc l'adresse on va réincapsuler dedans notre adresse physique. Alors notre adresse physique est définie donc euh, ici par quelque chose d'assez générique où on va mettre, on peut mettre 6 octets pour une adresse MAC 48, donc les adresses Ethernet, Wi-Fi vous avez, mais vous avez deux nouvelles, nouveaux, nouveaux formats qui ont été définis pour les réseaux de capteurs, parce que dans les réseaux de capteurs, on n'utilise pas des adresses MAC de 48 bits, mais soit des adresses MAC de 16, octets, de 16 bits, pardon, ou des adresses MAC de euh, 64 bits. Donc là, vous avez ces, ces deux valeurs. Mais dans la vie courante, si vous n'avez pas à gérer des réseaux de capteurs, vous verrez simplement ce type d'option. Alors, le routeur Advertisement, le routeur Advertisement, vous allez avoir donc, la réponse avec un certain nombre de drapeaux, ici on a vu le bit M qui sert pour euh, dire qu'on va chercher d'autres informations. Vous en avez d'autres qui sont euh, réservés pour la mobilité, alors je ne m'en rappelle plus par cœur, mais vous avez dans les commentaires la, la signification de, de ces bits. Et on voit ici donc la, les valeurs, donc durée de vie des, de l'information. Alors, euh, le préfixe que l'on va annoncer, donc, les préfixes qu'on va en annoncer sont ici. Alors, on peut en annoncer plusieurs. C'est-à-dire qu'un routeur peut donner plusieurs préfixes dans le, dans le paquet RA. On pouvez avoir plusieurs messages. Et vous avez donc les bits, ici, qui vont vous indiquer si l'information est en ligne ou pas. On-link ou off-link, suivant la, la valeur de ce bit. Puis après, donc ici, vous avez la, la valeur du préfixe. Donc, ici, vous avez... la les, les différents serveurs DNS que vous pouvez mettre si vous utilisez cette, cette option. Neighbor Solicitation, donc euh, rien de, de particulier à Alors, maintenant la question est, est-ce que Neighbor Discovery, ce n'est pas une fausse bonne idée En particulier, si vous allez à l'IoTF, euh, donc normalement, un endroit où vous n'avez que des experts Internet qui se réunissent, donc, dans les réunions IETF, vous regardez votre interface euh, Wi-Fi et vous vous retrouvez avec une dizaine de préfixes IPv6 attachés à votre interface. Pourquoi bah Parce que vous avez des machines qui se prennent pour des routeurs et qui annoncent des préfixes. Alors, c'est gênant. Ça peut être gênant parce que, par exemple... On avait eu ça il y a quelques années à un congrès de, de l'ETSI. On avait des Coréens qui étaient venus avec leur équipement à tester. Il avait branché sur le réseau et il avait fait un routeur advertisement donnant le préfixe, du, euh, un préfixe coréen. Donc Ce qui fait que toutes les machines qui étaient connectées au même réseau avaient l'adresse de l'EDSI. Donc, adresse IP6 de l'EDSI euh, normal qui fonctionnait. Puis, l'adresse coréenne derrière. Bon. Ben, si vous envoyez un paquet, donc maintenant quand vous envoyez un paquet, vous avez le choix entre deux adresses. Si vous prenez l'adresse coréenne, ben, la réponse ne reviendra pas à Nice, mais partira en Corée. À moins, évidemment, que l'opérateur filtre les messages en disant cette adresse là n'est pas légale, je la jette avant de l'envoyer sur le réseau. Mais de toute façon ça marche plus. Donc ça c'est gênant parce que euh, on a l'autoconfiguration mais derrière on peut casser votre réseau. Alors est-ce que c'est vraiment gênant J'ai déjà cassé le réseau IPv4 de, de Télécom Bretagne. En lançant un serveur DHCP, en laissant tourner un serveur DHCP IPv4 sur ma machine. Et quand une machine goûtait bah, le premier qui répondait c'était ma euh, machine. Et donc il prenait une adresse IPv4 bidon et le réseau ne marchait plus. Enfin les machines ne pouvaient plus communiquer. Donc on a également des, des problèmes en, en IPv4. Alors on les voit moins, mais ils existent parce que bon, on n'a pas cette euh, au milieu page cette fonctionnalité d'autoconfiguration donc il faut arriver à, à se protéger à mieux gérer l'autoconfiguration que l'on que euh, ce qu'on a actuellement alors c'est euh, c'est un problème on a plusieurs euh, manières de le résoudre la première c'est de taper sur l'utilisateur en disant qu'il n'a pas à lancer un, un serveur c'est une bonne solution mais faut voir qu'on n'est pas vraiment dans l'attaque ici. on est plutôt dans des erreurs de configuration de l'étourderie plutôt que vraiment une volonté de nuire c'est parce que vous étiez en train dans, dans un labo en train de faire des tests ipv6 avec votre pc et puis vous revenez sur le réseau de production et puis, vous avez oublié de déconfigurer votre, votre fonction de routage et euh, c'est parti. Donc ça, bon, déjà, il faut pouvoir le faire. Il faut être maître de son équipement, etc. Donc, si vous êtes sur euh, un réseau complètement administré, normalement, ce genre de choses n'arrivera pas. Par contre, si vous êtes sur un point d'accès Wi-Fi euh, à la gare, bah, ça, peut, euh, ça peut arriver. Alors, comment on peut faire pour... Euh, pour protéger de ce genre de choses, eh bien, vous avez plusieurs groupes qui, qui travaillent sur la sécurité de, de Neighbor Discovery. Vous en avez un qui va se baser plutôt sur le chiffrement, pour chiffrer les messages Neighbor Discovery. C'est un groupe qui s'appelle SEND, donc Secure Neighbor Discovery. Et donc, on pourra voir quelques slides tout à l'heure, je pense que je les ai mis où on, on pourra voir ce, comment ça marche. Sinon, vous avez un autre groupe à l'IETF qui s'appelle SAVI et qui peut être intéressant. Bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'implémentation de, de ce protocole, c'est vraiment des, des prototypes, mais qui permettent de valider les adresses que vous utilisez et de faire les configurations au niveau des switches. Donc ça veut dire que dans les générations futures de switches, on va avoir une prise en compte d'IPv6 d'une manière plus sophistiquée que les méthodes que l'on a actuellement. Pour l'instant, nos switches ils sont plutôt orientés V4, ils font de l'IGMP snooping pour gérer correctement les groupes multicast, mais pour IPv6, il n'y a aucune fonction particulière. Alors on n'en a pas besoin pour que ça marche, mais si on veut améliorer les choses, le mieux, c'est par exemple de mettre des fonctions de filtrage et au niveau de votre switch, utiliser, simple, autoriser simplement le port vers le routeur à pouvoir émettre des RA et interdire les autres ports pour qu'ils n'émettent pas de RA. Donc, si vous avez une possibilité dans votre switch de mettre des access lists, eh bien, vous pouvez vous protéger comme ça des tours de riz et donc d'un utilisateur ici qui émettrait un routeur advertisement par, par erreur sur le réseau. Donc ça c'est une, une possibilité qui va commencer à apparaître au niveau des, des produits, hein. mais pour l'instant on a, à part donc les access list qu'on peut mettre au niveau des switches, on n'a pas vraiment de, de fonction bien packagée pour, pour ce genre de choses. Mais comme IPv6 maintenant est déployé, donc c'est un atout commercial pour les fabricants de routeurs, d'équipements de, de switch de rajouter ces fonctions, Et en plus ça vous fait changer les équipements, donc euh, rien de tel pour, pour un fabricant de, de faire ce genre de choses. Donc ça c'est une première chose. Alors l'autre débat qu'on peut avoir, c'est est-ce que... On doit pouvoir centraliser l'attribution d'adresse ou est-ce qu'on va avoir une attribution d'adresse qui va être distribuée Alors, qu'est-ce que vous préférez C'est-à-dire, est-ce qu'on passe par DHCP ou est-ce qu'on laisse les utilisateurs configurer leur adresse Alors, moi, je ne suis pas partisan trop de DHCP. Bon, mais... À l'heure actuelle, c'est le seul moyen pour que vous soyez maître de vos adresses. Donc vous avez euh, un avis de Renater en vous disant telle machine est en train de, de polluer le réseau en faisant des scans, vous devez la repérer facilement. Si cette machine utilise des adresses générées tous les jours, aléatoirement, bah, c'est un peu plus compliqué que l'heure actuelle en IPv4 ou euh, vous avez une liste, telle machine à telle adresse, vous allez voir votre serveur, les logs de votre serveur DHCP, vous savez qui est qui. Donc ça, ça pose des problèmes, même Lego, pour savoir que, euh, si vous avez eu, euh, euh, c'est monsieur Adopi qui vous tombe sur le nez, et bien savoir qui a par erreur lancé un, un programme sur, son, sur sa machine. Donc, il faut arriver à pouvoir gérer les adresses des, des utilisateurs, alors, pour l'instant, la seule solution, c'est de continuer à centraliser vers un serveur DHCP. Bon, sachant que ce n'est pas la solution parfaite, mais on peut avoir un petit contrôle de, de cette manière-là. Alors, l'autre solution, alors les choses de, qui arrivent, donc comme je parlais, c'était un, un groupe SAVI, c'est-à-dire Source address Validation, et qui va permettre, au niveau du switch, d'associer une adresse IPv6 à un port. Et le but de sa vie, c'est... Vous avez plusieurs mécanismes, mais vous en avez un qui est first come, first serve. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez attribué l'adresse IPv6 à un port, plus aucun autre port peut utiliser cette adresse IPv6. Donc ça va pas être fait au niveau de la machine, mais ça va être mis au niveau des switches. Alors, pour moi, ce qui est important aussi de... De voir, c'est que si on veut gérer l'identité d'un utilisateur, il ne faut pas le faire au niveau du faut pas le faire au niveau 3, au niveau IP, mais vous devez le faire avec, par exemple, des protocoles genre I3E 802.1x. Je ne sais pas si vous connaissez ce, ce protocole. Donc 802.1x. Vous arrivez par exemple dans cette salle vous voulez brancher votre pc Donc vous prenez la prise rj45 vous branchez votre pc sur la prise rj45 mais derrière votre switch ne vous donne pas accès au réseau de l'entreprise vous avez simplement ici la possibilité de vous identifier donc le switch va vous envoyer un challenge à partir de ce challenge vous allez renvoyer votre identité la réponse au challenge et le challenge. Et le switch va ensuite interroger une base d'authentification, genre radius, pour savoir si la réponse pour cette identité correspond au challenge. Si c'est le cas, la base vous dira au switch OK, et ensuite vous pourrez passer à travers le réseau. Alors, en plus du OK, on peut envoyer des paramètres pour dire dans quel VLAN on va s'associer, etc. Donc, ça veut dire qu'ici, on protège notre réseau au niveau 2 pour l'accès. Donc, ce qui peut être intéressant, et donc on a des, des projets d'étudiants là-dessus, c'est de coupler les deux. C'est-à-dire qu'avec sa vie, je sais, pour un port, quelle est l'adresse IPv6, et avec 802.1x, je sais pour un port quelle est l'identité. Donc à partir de là, je suis capable, au niveau du switch, de faire le lien entre l'identité et l'adresse IPv6. Donc l'étape d'après, eh c'est de faire remonter ces informations vers une base d'administration, où on peut, comme ça, avoir une liste pour l'administrateur système des identités, et des, euh, des adresses IP euh, liées aux identités. Bon, bon. ça c'est euh, des choses qui pourraient exister, hein. pour l'instant on est, on est encore loin dans les implémentations. Déjà sa vie, euh, apparemment il y, en a, il y a deux machines Cisco dans le monde qui ont euh, sa vie de mise en, en œuvre, donc on n'a pas réussi à avoir de prototype, de ce genre de choses. Bon, au niveau, donc ça c'est au niveau des, des switches, au niveau d'access point, quand vous passez en WPA, et eh bien vous avez à peu près la, la même architecture, donc, il lieu des liens ici, vous avez des, de la, du chiffrement qui fait une liaison point à point entre votre équipement et l'access point, et on peut donc récupérer les, les mêmes mécanismes. Donc ça c'est des, des solutions qui pourraient apparaître à l'avenir, pour avoir une gestion centralisée, décentralisée des adresses. Mais pour l'instant, on n'a pas encore ce, ce type de, de mécanisme. Donc ça, c'est une, une possibilité qui permettrait, donc si vous avez ce genre de choses, votre utilisateur peut changer d'adresse tous les jours, ce qui le permet d'être anonyme à l'extérieur du réseau d'entreprise, mais par contre continuer à être identifié au niveau du, du réseau d'entreprise on a les, les deux avantages. Donc, pour l'instant, ce n'est pas vous dire que ça, c'est le, le futur, mais simplement de vous dire que bah, tout ça va faire que, petit à petit, vous allez avoir de plus en plus de, de fonctionnalités qui devront être intégrées dans le réseau pour mieux gérer euh, un réseau IPv6. Mais, il ne faut pas être négatif non plus, en IPv4, on a euh, les problèmes, simplement, on les voit mieux en IPv6, et euh, on peut trouver d'autres euh, solutions. Alors par contre, au niveau de la sécurité, on pour revenir ici euh, sur le slide. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a, a vu la dernière fois qu'on peut pas, depuis l'extérieur, récupérer l'ensemble des machines d'un réseau, parce que le FF02 de point de point a, il est limité au lien local. Donc il faut vraiment avoir un pied sur le réseau pour pouvoir l'analyser. Donc, si vous avez déjà une machine corrompue, bon, bah, là, vous pouvez vous faire... Vous peut découvrir, mais bon, une machine corrompue, on peut faire plein de choses déjà, donc ce n'est pas, pas un problème. Et un scan depuis l'extérieur est, en théorie, plus dur. Parce que vous avez 2 puissance 64 valeurs à faire. Donc, scanner un réseau en IPv4, ce n'est pas dur. Vous avez une classe C, donc vous faites plus 1 jusqu'à 255, et vous découvrez toutes les machines. Là, vous devriez faire plus 1 jusqu'à 2 puissance 64 pour trouver toutes les machines. Donc c'est un peu plus compliqué, mais bon, c'est pas aussi vrai que ça, puisque si vous regardez un identifiant d'interface qui est généré à partir d'une adresse MAC, si vous savez qu'une entreprise, par exemple, a le marché Dell, eh bien vous avez défini les 5 premiers octets. C'est le vendeur de Dell, FFFE, puis après, vous devez faire plus 1 sur 3 octets. Puis en prenant quelques heuristiques, on peut, on peut trouver des choses. Donc c'est pour ça qu'utiliser des adresses aléatoires est beaucoup plus fort, parce que là, vous il faut vraiment scanner les 2 puissances 64 valeurs pour, pour trouver. Alors en plus, évidemment, l'autre question, et ça c'est aussi une question philosophique, c'est est-ce que je dois enregistrer mes clients dans le DNS en V4, on le fait, généralement. Vous faites votre requête DHCP, et la requête DHCP, le serveur DHCP, quand vous attribue une adresse, va également mettre cette adresse dans le DNS. Bon, Est-ce qu'on doit continuer à faire ça Alors C'est une question ouverte. On... Moi, je ne suis pas favorable, parce que vous mettre dans le DNS, déjà, c'est vous repérer. Donc, au lieu d'aller scanner le réseau, on va interroger le DNS pour avoir les adresses. Donc, d'un côté, on veut se cacher, mais de l'autre côté, on ne veut pas se cacher. Alors, le problème, c'est qu'on a des applis qui utilisent le DNS pour voir. Vous faites du SSH. Ben, vous allez prendre 5-6 secondes de plus parce que votre serveur SSH va essayer de faire la résolution DNS pour trouver votre identité. Comme il ne la trouve pas, ben, ça prend du temps à résoudre. Donc, vous avez des, des cas où on a utilisé le DNS pour prouver que cette machine était une machine qui, était vraiment une, qui avait une place sur le réseau et que ce n'était pas un spammeur ou autre. Donc, il faut que ces habitudes changent pour, pour le, le faire. Alors, sinon, si vous êtes sur un réseau local, eh bien, vous pouvez attaquer, vous pouvez vous amuser. Vous avez des scripts ici qui permettent de lancer des attaques sur... Sur IPv6, mais c'est relativement limité. Alors, comme on a dit tout à l'heure, une des attaques c'est euh, j'écoute le réseau et je découvre le préfixe, et après, par exemple, je me mets comme routeur. Donc, je me m'annonce comme routeur ici, et puis euh, j'envoie, je réponds en envoyant les bons paramètres, et par exemple, je peux récupérer le trafic et à ce moment-là, écouter le trafic. Donc on voudrait pouvoir euh, éviter ce, ce genre de choses. Alors, euh, vous avez donc, comme je disais, une solution à l'IOTF qui s'appelle SEND pour Secure Neighbor Discovery. Donc il va obliger de mettre des certificats au niveau des routeurs et des stations pour autoriser Neighbor Discovery. Donc, de cette manière-là, on est sûr que ça va marcher. Alors, d'un autre côté, mettre des certificats, bah, ça veut dire qu'on doit configurer quelque chose. Et comme on est dans l'autoconfiguration, si on doit configurer pour avoir l'autoconfiguration, bah, c'est un peu paradoxal. Alors, surtout, alors, pour éviter, par exemple, des, des trop d'autoconfiguration, par exemple, je peux mettre un certificat racine, et après, on va pouvoir récupérer les, euh, les certificats fils. Par exemple, je mets le certificat racine de mon entreprise dans mes équipements. Et quand euh, je me déplace dans un réseau, eh bien, je vais pouvoir descendre, valider les certificats qu'on va me donner à partir de ce certificat racine pour pouvoir authentifier le routeur que j'ai sur un réseau. Mais si je fais ça, si je donne un certificat de mon entreprise, si je déplace... Un équipement qui était routeur d'un réseau à un autre, ben il va être cru parce qu'il possède le bon certificat FIS. Donc je suis obligé de donner des certificats qui sont très proches de mon lien. Donc si je déplace une machine d'un réseau à un autre, ben je suis obligé de lui donner un autre certificat. Donc ce n'est pas une solution très très très souple à utiliser, elle est très jolie d'un point de vue technique mais euh, elle est plutôt réservée à des mondes où on a besoin d'une authentification forte entre les équipements, par exemple dans des environnements militaires. Mais dans des environnements entreprises, c'est quand même une certaine lourdeur à administrer, et c'est pour ça, hein, j'en parlais tout à l'heure, c'est plus intéressant, par exemple, de pouvoir filtrer les annonces RA ou sur certains ports du, du réseau, et comme ça, vous avez une bonne sécurité sans être complètement parano. Alors, l'autre approche, c'est non pas de prévenir, mais de détecter. Et donc, en mettant des sondes sur votre réseau, et si vous voyez des messages RA qui ne sont pas euh, légaux, à ce moment-là, eh ça, euh, ça vous déclenche des alarmes incendies dans votre entreprise, ça vous envoie des SMS et autres pour vous dire, j'ai vu un RA qui n'était pas... Euh, légal sur mon réseau et donc il y a, y a un problème c'est ce qu'on utilise nous dans les labos euh, pour nous, pas me nous protéger mais euh, détecter les problèmes alors voilà ce que je disais, ça c'est une interface donc pendant le, je ne sais plus ça doit être le meeting IOTF de, euh, de Los Angeles voilà ce que j'avais sur mon Mac au niveau adresse donc fe 80 ça c'est normal. Ensuite 2001 DF8 ça c'est l'adresse officielle. Et tout le reste c'est du n'importe quoi. 2002 on verra, ce sont des adresses de transition 6 to 4. Donc c'est quelqu'un qui a laissé euh, ça doit être un, sûrement une implémentation Windows ou autre qui était en, en fonctionnement routeur, il avait une adresse IPv4 il en a fait une adresse IPV, un préfixe IPv6 et il a lancé sur le réseau. Donc on a celui-là ici, et on a celui-là ici. Et celui-là. Alors foc 0 c'est encore plus grave parce que ce sont les sites locaux qui ont été dé dépréciés depuis au moins 5 ans et donc on devrait retrouver nulle part. Alors c'est assez bizarre de retrouver deux fois d'ailleurs ces, ces préfixes-là. Alors, c'était pas trop gênant... Euh, ces annonces-là étaient pas trop gênantes au niveau de l'IETF, parce que, en fait, on allait. Le, ce préfixe, ces préfixes-là sont vus comme des préfixes de transition par les OS. Ces préfixes-là, donc sites locaux, sont vus comme des trucs à utiliser aussi en dernier recours. Donc la seule belle adresse globale était ici. Donc, comme j'avais une adresse globale, mon système a choisi cette adresse-là et ne s'est pas intéressé aux autres. Donc c'était transparent, ces erreurs de configuration. Et vous voyez, c'est quand même un peu gênant euh, d'avoir quand même des, des préfixes supplémentaires sur, euh, sur son réseau. Donc il faut arriver à, à résoudre ces, ces problèmes. Alors, je vous propose de... Soit on fait une pause maintenant, ou si vous avez des questions, sur ce qu'on a vu. Non Bon, ben, on peut faire une petite pause.